Coucou YouTube Je viens de faire une game masterclass. En pleine finale, j'attrape une mouche. Une vraie IRL. J'espère que tu vas kiffer. Like, commente, abonne-toi. Et oublie pas, chacal, on a une chaîne secondaire. Merci du soutien. Peace. T'as pris quoi comme vélo Un Riverside. Je sais pas trop si, euh, si vous connaissez ou quoi. Bon, ça, ça, ça ressemble à un vélo. T'as pris un vélo électrique Non, même pas. Même pas, gros. Direct, le mec qui m'a amené vers les vélos électriques. Il s'est dit... Ouais, il est gentil, Lord, mais c'est quand même une belle merde, tu vois. Et euh non, même pas, tu vois. C'est euh, zéro aide électrique. Les deux frikis là. Je les ai croqués comme des ouais. morceaux de Tsushi frérot. Oh merde. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Airshot Oh mais merde, mais sans déconner Pourquoi est-ce que la vie est une pute J'en ai vu des fils de pute Alors lui il bat tous les records Oh l'enfoiré Il s'est caché Champion. Merde mais il y a un joueur sur mon colis Nooooooooon Allo Qu'est-ce que j'entends Oh le fils de pute. Alors chat, j'ai ravassé Steam 4 le mec a juste oublié de mettre un viseur dessus, c'est pas un, un grand oubli, c'est on va dire le, le principal. Oh, c'est un peu abusé par bah. contre. C'est que tu lui en tires 75 dessus. Y'a personne qui a laissé un sniper ici Vas-y on va plutôt prendre la STG qu'il y avait par terre. Elle a l'air quand même mieux. Je dirais que le meilleur feeling pour un joueur qui les souris... C'est... Euh... C'est pas vrai. J'ai pris deux balles de sniper Oh ce mec c'est ouf quand même. J'ai pas eu mon kill là ou c'est moi chat? Oui. 36, 720. Lui il a deux pères. Il a un papa et un oncle. C'est l'oncle qui a tout fait. C'est l'oncle. Ah C'est accroupi avec un capteur cardiaque euh, Dans l'angle du mur <rire> J'attends que quelqu'un passe <rire> Généralement ici il y en a un toutes les quatre parties Qui passent. <rire> Moi je me ouais. régale Top 1 10 sub Oh rêcheur, T'as pas 4 euros pour t'abonner donc commence pas en parier 10 Américain va on est parti chat. Petit, petite autoréa gratuite qui fait plaisir. J'ai pris le colis en réduction aussi tant que j'y étais. Et hop. On est reparti chat. Oh non. Non. Comment ça se fait que ces balles elles passent Il met une grosse pression ce joueur. Hein. Il, est... Il est pas excellent Mais nique ta mère Vous voyez ce mec là Il va atterrir, je le laisse marcher environ 4 mètres et je le tue. Ça fait 4 mètres. Je t'arrête. Oh non. Je suis un dog. Je suis un dog. Droite gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Intervalle. Hop, passement de jambes. Tournant, 3-6 <rire> Je sais pas si je peux avancer Non mais c'est dans l'autre Ça c'est de l'autre côté Donc t'as tiré une rafale Et tu te caches Oh la la Ah ouais Ah c'est de l'autre côté maintenant Ok Putain, La situation est géniale Au revoir, euh, monsieur Papi euh, quelque chose. Pseudo de merde, on va t'appeler. Ça t'ira mieux. Je t'ai enculé. Attends, Shotgun dans la main pour tous les deux gourmets. On, On c'est ultra comme la teigne. Ils veulent qu'on les saigne. J'arrive, je mets des grosses lataines. Je suis le héros de leur game. Non, non, ne fais pas de scandale. Tu sers à rien, tu pèses que dalle. RT pour les ultras. Pan life pour les ingrats. Tu veux des mais tu perds. Tu veux perce mais tu fais Je suis ton père, je te perds quand je t'allume. Ça dégénère. Non, non, ne faiblis pas. Joueur manette se casse les doigts. Tu veux trahir, ça me ferait pas. la assiste tes bras. Tire-moi dessus Tire-moi dessus Tire-moi dessus, Tire dessus Mets la tête Nous sommes ultra à la chasse de tous ces rats On vous prend tous ceux par derrière Favre son mamie, le ferrara Les plugs sont de sortie D'enculateur pour qu'attends Scalabzo, allez ça m'absence Aussi tauride comme le soleil de Hawaï C'est du haut niveau bas Comme Barbie, on vous laissera au car Et puis Ça annonce la couleur pour ce soir, chat Première game de la soirée oh thank you c'est trop bon Merci, bro Je détruis cette b*** To me and Thank you, bra.